Bonjour à tous. <rire> euh, aujourd'hui, j'ai failli être en retard. J'ai failli être en retard pour euh, démarrer cette vidéo. Et euh, du coup, pendant que j'étais en train de courir sur la route pour euh, arriver à l'heure, à l'endroit où je fais ces vidéos parce qu'il y a suffisamment de couverture mobile, j'étais en train de me dire, ah, tiens, c'est bizarre, c'est exactement le thème de la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Parce que le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est remplacer, ne dites plus, je n'ai pas le temps, Dites, je n'ai pas pris le temps. Cette idée m'a été donnée par euh, Alexandre Tomaszewski, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour cette idée, parce qu'effectivement, c'est une phrase que même moi, je dis assez régulièrement, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, euh, j'y arrive plus, j'arrive pas à tout faire rentrer, j'ai pas le temps. Il se trouve qu'en plus, ce matin, euh, une des raisons pour lesquelles j'ai failli être en retard, c'est que euh, je suis des formations avec des Américains le soir, donc euh, ces gens-là, comme vous le savez, ne sont pas dans le même fuseau horaire, et donc je termine, il est environ 1h du matin, je remonte au masse 1h30, et ce matin, je me suis dit, ben voilà, je vais dormir une demi-heure de plus, et en plus, je vais en profiter pour quand même dire bonjour à ma femme. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que, en fait, si nous n'avons pas le temps, si je n'ai pas le temps, si je pense ne pas avoir le temps, c'est bien la conséquence de mes choix. Dès c'est que, évidemment, nous savons tous exactement de quel temps nous disposons dans la journée, parce que de quel temps nous disposons au total, ça, nous ne le savons pas, nous ne connaissons pas l'heure de notre mort, et donc nous savons de quel temps nous disposons au moins dans, euh, dans une journée. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de se dire, si je remplace systématiquement la phrase par « de je n'ai pas le temps » par « je n'ai pas pris le temps ben, », peut-être que ça va nous donner une meilleure conscience du fait que, Justement, si nos journées sont trop pleines, ou si elles ne sont pas pleines de ce que nous voulons, alors c'est bien que nous ne faisons pas les bons choses. Donc, première étape, ce que je voulais euh, vous montrer, c'est que effectivement, remplacer cette, cette phrase « je n'ai pas le temps » par « je n'ai pas pris le temps ben, », ça va nous donner beaucoup de liberté, ça va nous rappeler que nous sommes autonomes dans la conduite de notre vie. La deuxième chose sur laquelle euh, j'ai euh, réfléchi, c'est que, en fait, euh, ça m'a amené à cette phrase que beaucoup de gens répètent aussi en permanence, qui disent, il faut que je prenne le temps. Il faut que je prenne le temps. Et cette phrase, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle n'est jamais euh, complétée. On ne sait jamais pourquoi. Donc, il faut que je prenne le temps, en fait, c'est un mythe. Parce que par définition, à partir du moment où nous vivons, nous prenons du temps. Et nous ne sommes pas des paquets de linge ballottés dans un tambour de machine à laver. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons. Donc prendre le temps, c'est ce que nous faisons. Donc chaque fois que nous aurons envie de faire cette phrase, oh là là, bonne résolution, allez cette année, il faut que je prenne le temps, ou quand nous buvons un coup avec des copains, enfin ça c'était avant, ou quand euh, nous parlons avec euh, justement des gens dans la famille qui nous disent, oh là là, j'ai pas le temps, il faut que je prenne le temps, bah ben, remplaçons cette phrase par j'ai envie, je veux prendre du temps pour faire ça. Complétons la phrase. Et remplaçons « il faut » par « je veux, j'ai envie ». C'est ça qui me ferait vraiment envie. En conclusion, encore une fois, ne disons pas « j'ai pas eu le temps <rire> ». Mais disons « je n'ai pas pris le temps ». Et c'est un choix, et il est légitime. Et donc demandons-nous, si je n'ai pas pris le temps, c'est que je l'ai pris pour autre chose. Il y avait forcément un intérêt dans l'autre chose que j'ai faite. À la place ok bon bah donc finalement c'est assez rassurant je suis bien à la conduite de vie. si je veux que ça change dans les prochaines journées bah il suffit de peser les coûts et les avantages de cette nouvelle chose que je vais mettre à la place voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et j'attends avec impatience vos réactions par rapport à tout ça parce que je n'ai pas la science infuse et la connaissance absolue, donc je me nourris aussi beaucoup de tout ce que vous me proposez. Encore une fois, merci beaucoup Alexandre, et à tout bientôt jeunes gens. Prenez soin de vous. Hasta luego.